Ne joue pas avec les fausses professions Tu te dis, je ne veux plus être faux Mais cependant tu continues à l'être Ton âme éternelle et ton corps sont en jeu Ne fais plus semblant Juste pour être reçu par les chrétiens Dans des églises pour prêcher ou chanter Pour rejoindre une église quelconque L'important, c'est quoi Si tu es né de nouveau, purifie-toi et viens à Christ. Bien-aimé, si tu as tort, tu as tort. Et cela peut t'écouter très cher si tu ne fais pas attention. Mais Dieu est dans son amour. Maintenant, tout de suite, si tu cries à lui, il promet. Il a mis même sa parole en jeu. Tu t'es dit, Dieu aide-moi, Dieu aide-moi. Si tu l'appelles et tu le cherches, tu le trouveras. Si tu l'invoques, il te sauvera. Si tu te confies au Seigneur Jésus-Christ, il y a un salut à prendre. Si tu cries maintenant, il te prendra dans ses bras et te rejetera point dehors, selon Jean 6.37. Mais, mais, de que la mort t'ait saisi, c'est fini pour toi. Alors, décide-toi maintenant.